Been ready for a good time. Let your hair down, baby. Let's is hey, the background going sit down. I'm getting what I came for. We don't back down. Doing my thing while the world goes by. Look at what I came for. Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis à Marseille pour essayer la nouvelle Yamaha Celle-là, la MT-09 Elle vient de sortir, 115 chevaux 900 cm3, un 3 cylindres Bon j'ai le permis moto depuis un petit moment J'ai pas trop trop pratiqué Donc petite pression de remonter sur une moto Il y a ici la version de base, c'est celle-là que je vais avoir hein. On va y aller tranquille, et après vous avez la version Sport ici avec quelques Petits détails, bien sympas. Donc je vous amène rider avec moi, on va mettre les GoPro On a des plans extérieurs avec plein de caméras qui vont nous suivre aujourd'hui c'est une invitation presse avec plein de youtubeurs plein de, de, de magazines donc ça va être vraiment cool c'est parti allez c'est parti on s'en dégage on oh, va essayer de pas caler ok premier démarrage en pote. c'est bon j'ai pas calé ouais, on va une première accélération là pour voir Marseille, le Vieux-Port On passe devant le Vieux-Port C'est le matin, ils montrent un peu de vie. Stade Vélodrome Allez l'OM C'est oh ah, la première accélération pour voir là et ça repart. Mmh. Ok Sarah, oui. Ah, ça fait rêver. On est bien là. Ici là, tranquille. Salut les cocos. Allez à 3, 3, 3. Allez, encore un petit vélo, on va se calmer. Voilà, on arrive au point de shooting. Là, on va faire une petite vidéo avec la voiture à côté. Là, un petit trapping, ça va être bien sympa. Je vous mets les images. We've been ready for a good time. Let your head down, baby, That's Allez, ça rezait à fond. ça dans les lignes voilà ils vont faire des choses bien là voilà on rentre à la maison on nous retourne sur le vieux photo. Voilà, on termine cet essai de la Yamaha MT-09 au Vieux-Port à Marseille. Une super journée, encore merci à Yamaha qui m'a invité. Euh, des bonnes sensations avec cette moto. Vraiment, ça faisait plaisir de reprendre la moto. Du plaisir, du fun. Une bonne équipe de tarés euh, qui ont envoyé des wheelings et tout ça. Donc vraiment, on s'était plaisir. Si vous voulez plus de vidéos euh, à propos de la moto, bah, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis, j'essaierai euh, d'en tester euh, des nouvelles. Voilà, d'ici là, bah, pensez à vous abonner, à liker. Ciao les gars